Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment euh, utiliser un tableau indexé. Alors euh, l'intérêt d'un tableau euh, indexé, c'est de pouvoir placer plusieurs valeurs dans une même variable, donc dans une structure spéciale qu'on qu appelle un tableau indexé. Euh, donc par exemple ici, euh, donc, je vais définir une, euh, une variable que j'appelle euh, $NB, je vais lui affecter euh, une valeur qui va être un tableau contenant trois valeurs, 12, 14 et 18. Alors j'ai une seule variable qui me permet de contenir ces trois, valeurs, ces trois valeurs dans un tableau indexé. Et pour accéder à chacune de ces variables, bah $NB ne me suffit pas, parce que c'est juste le nom du tableau. Il va falloir qu'en plus je précise euh, quel indice m'intéresse euh, pour avoir la, la, valeur, euh, la valeur que je, je cherche à, à connaître ou à, ou à manipuler. Donc Par exemple, $NB, donc crochet carré de 0, c'est la valeur du premier élément nb devant la valeur du deuxième, etc. Donc là, actuellement, euh, NB euh, contient trois éléments. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, manipuler un tableau, regarder toutes les opérations qu'on peut faire dessus et pour essayer de mieux comprendre ce que c'est, ce qu'est ce un tableau et euh, comment on peut le, donc, le manipuler. Donc, euh, la première chose qu'on va faire, c'est, on va donc créer notre tableau. Donc on va l'appeler NB. Voilà, c'est Array, donc 12, 14, 18. Voilà, j'ai mis ça dans l'exemple. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut afficher la valeur d'un élément. Par exemple là, je vais prendre la valeur de l'élément. Alors on va faire simple au début. 0. Après, on met un retour à la ligne. Donc ça, ça me permet d'afficher la valeur du premier élément. Donc je sauvegarde. Et ici on va donc php tab voilà et on exécute le code donc ça m'affiche 12 hein, donc là voilà 0 lundi 0 c'est le premier élément alors si je veux afficher les éléments suivants par exemple 1, 2 donc je fais ça je sauvegarde mon code et euh, je l'exécute donc j'ai bien 12, 14, 18 euh, qui, euh, qui s'affichent alors pour voir le, le, le contenu de mon, mon tableau, là on va se servir d'une euh, instruction euh, supplémentaire. Euh, donc on va utiliser un var dump, alors l'intérêt de var c'est la euh, destination des, des gens qui font du, du développement, hein, c'est pour inspecter pour voir le contenu de la variable, hein, d'une variable. Donc là je veux voir le contenu de, de, de, de $NB, on va regarder ce que ça nous donne. Donc voilà alors l'intérêt c'est quoi c'est donc du vardump ça nous explique clairement ce qu'il y a dans notre variable nb donc ça nous dit qu'on a un tableau donc ça tombe bien c'est ce qui se fait ici on a trois c'est trois éléments et après pour chacun des éléments on va nous donner l'indice à l'indice 0 j'ai un nombre entier qui vaut 12 à l'indice 1 un nombre entier qui vaut 14 et à l'indice 2 un nombre entier qui vaut 18 donc avec le vardump on va pouvoir voir les effets des différentes manipulations qu'on va faire sans avoir à faire les, les échos et euh, donc la première chose qu'on va faire donc on fait souvent euh, dans un tableau ça peut être par exemple de de modifier euh, la valeur euh, d'un élément Alors, donc je vais me placer ici par exemple on va dire euh, cet élément là j'ai envie de lui, de lui rajouter donc à cette valeur là j'ai envie de rajouter 2 donc $nb donc il va falloir que je donne l'indice de, de cette valeur, je sais que l'indice, c'est l'indice numéro 2, hein, 0, 1, 2, donc je mets un 2, et euh, alors je rajoute 2. Alors une première manière euh, de faire, donc c'est, pour poker on va lui rajouter 5, Tiens, pour que ce soit clair, on, on rajoute 5, donc on fait ça. Et pour être sûr des effets de notre manipulation, on refait un vardump pour voir le résultat à la fin. Donc je sauvegarde tout ça, je nettoie et je relance. Donc là, on a notre premier tableau avant, avec le vardump. Il y a l'opération de manipulation, hein, donc NB de 2, donc celui qui est ici, cette valeur 18, on lui rajoute 5, et donc à la fin on a bien 25. Donc ça, ça nous permet de de rajouter, euh, donc de, de modifier euh, la valeur euh, contenue dans un tableau. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre On peut aussi ajouter des éléments. Dire, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est euh, de rajouter une valeur supplémentaire. Donc, euh, par exemple, je vais dire, voilà, un indice 3, je vais rajouter la valeur, euh, par exemple, euh, n'importe quoi, on va mettre, je sais pas, 56, allez au hasard. Donc là, je veux rajouter... Euh, donc une valeur supplémentaire donc ah voilà, je fais mon cls et je rajoute et donc là quand on ah oui, fait type donc il faut exécuter donc voilà php tab voilà donc au début j'ai trois valeurs et à la fin mon array il contient quatre valeurs donc les trois premiers n'ont pas changé et à l'indice 3 j'ai une valeur supplémentaire qui est 56 donc là, euh, bah voilà, hein, contrairement, voilà, le tableau, les, la taille du tableau euh, peut euh, varier, il n'y a, y a, y a aucun souci. Alors on peut même faire des choses, il euh, ne faut pas croire que les indices des tableaux euh, donc sont toujours euh, 0, 1, 2, 3, il peut y avoir des indices euh, manquants. Par exemple, si j'ai envie de supprimer un élément, donc là je vais supprimer un élément, par exemple je vais supprimer alors, notre troisième élément. On va le garder, voilà, on va le mettre ici, et on va par exemple supprimer euh, l'élément d'indice 1. J'ai envie de le supprimer. Pour supprimer un élément, on fait unset, et donc là on va regarder ce que ça nous donne. Donc un cls php, et, et donc là au début j'ai quatre éléments, donc 12, 14, 18... 56 en quatrième élément. Et là, quand je supprime l'élément d'indice 1, maintenant les indices, c'est 0, 2, 3. Hein? Donc euh, voilà, Donc, ça c'est une particularité du langage PHP. Hein? Euh, les indices ne sont pas forcément euh, contigus les uns à la suite des autres. Hein? Donc euh, l'indice du premier élément, si on ne précise rien, c'est 0. Mais euh, rien ne nous empêche à un moment de dire, euh, bah voilà, euh, ce premier élément, je le supprime. Et euh, donc euh, ça ça va me donner quelque chose euh, comme ça, où euh, le premier élément ici a pour indice 2, et euh, après le second a pour indice 3. Donc, ça c'est quelque chose qui est un peu spécial en PHP. Euh, rien ne nous empêche aussi quand on a un tableau. Donc euh, là, je vais, voilà, je vais enlever ça. Euh, non, je vais rajouter par exemple, oui, on va rajouter un élément indice 10, 10. Ça c'est possible aussi. Voilà. Hein. Donc euh, là, on n'est pas obligé d'ajouter les, les éléments à, les uns à la suite des autres. On peut les ajouter un peu plus loin. Donc là, vous voyez, j'ai mon tableau 0, 1, 2, 3 au niveau indice. Et puis après, là, j'ai un quatrième élément qui est à l'indice numéro 10 donc on a des trous, donc pas d'éléments euh, entre les deux après si on veut ajouter des éléments on a même la possibilité euh, en PHP d'ajouter sans préciser euh, l'indice donc là on peut le laisser vide et on va dire par exemple j'ajoute 1 euh, puis après euh, j'ajoute par exemple 2 donc ces valeurs là donc là on va regarder un peu ce que ça nous donne donc on va avoir un tableau à trois valeurs 4 valeurs, 5 valeurs, 6 valeurs. Donc on va exécuter ça. Donc on a bien à la fin nos 6 valeurs. Comme on a précisé que l'indice 10 il était occupé par une valeur, bah les valeurs d'ensuite sont simplement ajoutées euh, ensuite à la queue le... Donc 10, 11, 12. Donc on a notre valeur 1 et notre valeur 2. Alors après, euh, qu'est-ce qui peut être intéressant sur un tableau bah Savoir le nombre... Euh, savoir le, le nombre d'éléments qui sont contenus dans le tableau. Hein. Donc, euh, alors pour faire ça, donc on va, alors on va faire, un, voilà, nb, donc pour le nombre d'éléments. Hein. Donc on va faire, on fait un count. Voilà. On va rajouter un funding pour être trop clair. Voilà. Donc là, alors, comme maintenant on a bien compris comment ça se passe, je vais commenter cette ligne, on fait un cls, et on refait un php, donc voilà. Donc là on nous dit que notre tableau il fait 6 éléments, et euh, donc on a bien récupéré le, le nombre d'éléments à la fin, hein. donc on voit ça avec le, le vardom qui est ici, on a bien 6 éléments dans notre tableau. Alors l'intérêt, bah, évidemment, c'est que cette valeur-là, on va pouvoir euh, la manipuler euh, ensuite. Alors autre petite particularité de, de, de PHP, c'est que les, les, la structure euh, donc de données euh, tableau, là depuis le début on n'a que des nombres dedans, mais rien ne m'empêche euh, d'ajouter euh, d'autres choses que des nombres. Hein. Par exemple, je peux très bien dire, euh, bah voilà, euh, moi dans mon tableau, je vais mettre un texte, par exemple cola. Et puis euh, après je vais même faire autre chose. Je vais mettre par exemple même un. Je vais mettre un boulet en. Hein, par exemple, je peux mettre euh, true. Voilà, euh, si j'ai envie, je peux mettre la valeur euh, vraie. Donc, on va regarder ce que ça donne. Donc, euh, avec le, notre, toujours notre var Donc, on y va. Donc, on a nos, nos cinq valeurs hein. une, deux, trois. J'en rajoute deux, ça me fait cinq valeurs. Les trois premières, donc c'est ce qu'on a indiqué euh, au début dans l'initialisation. 12, 14, 18 et là on voit que cette valeur là c'est une valeur spéciale donc euh, comme elle est euh, entre double guillemets c'est une string, chaîne de caractères de 5 caractères et la valeur suivante voilà, c'est euh, une constante donc euh, true euh, donc c'est un booléen donc dans un tableau rien n'empêche d'avoir des valeurs euh, qui sont pas forcément du même type alors après il faut que ça ait un sens hein, en fonction de, de, de ce qu'on cherche euh, à faire alors, maintenant on va regarder un peu au niveau programmation comment se passer, euh, donc le vardum c'est pour comprendre, mais euh, quand on code, euh, on ne peut pas se permettre d'utiliser euh, euh, le, le, le, le vardum pour obtenir des résultats. Donc on, on est obligé de, euh, pour accéder à tous nos, nos éléments, donc de, de parcourir euh, ces éléments. Pour faire ça, comme on ne connaît pas la taille du tableau, euh, donc on va utiliser une, une, structure, une structure de boucle. Alors après là, par exemple, on va. Voilà. Hop, je rajoute une quatrième valeur. Alors pour faire ça, on utilise une boucle for each. Et euh, donc là, on va nommer euh, le tableau qu'on cherche à parcourir. Donc là, il s'appelle euh, NB. Il va falloir donner euh, donc, une variable. Donc là par exemple, je vais l'appeler une valeur. Et à chaque tour de boucle, euh, cette variable ici qui s'appelle une valeur va prendre la valeur contenue dans l'élément donc 12 puis 14 puis 18 etc donc là on va regarder ça euh, Hop. voilà on met ça on met un espace et on met un point virgule donc là on va regarder ce que ça nous donne ce code là si ça marche ou pas voilà et donc là donc on a le dump de nos valeurs et puis là donc le, le écho qui est ici, notre boucle donc la première fois donc on prend le tableau NB, et on va prendre le premier élément, on fait le contenu de la boucle, le deuxième élément, le contenu de la boucle, et ainsi de suite. Donc au début ça vaut 12, une valeur, on met un espace, ça vaut 14, 18 et moins 17. Par exemple si, euh, si dans mon tableau euh, je supprime une valeur, par exemple je supprime la valeur, donc on va dire par exemple celle qui a l'indice 2, on va supprimer 18, donc je fais un unset, voilà, si je refais fonctionner, donc maintenant j'obtiens 12, 14, moins 17, puisqu'il n'y a plus que 3, euh, 3 éléments. Alors ce qui est aussi intéressant quand on parcourt un tableau, euh, comme les indices, on ne peut pas deviner euh, quelles sont les valeurs des indices, puisqu'ils euh, ne sont pas forcément à la queue le, -le euh, les uns à la suite des autres, ça commence pas forcément euh, à 0. Donc là, ça peut être intéressant de récupérer également la valeur de l'indice. Donc, par exemple, on va faire $IND IND pour, pour indice On ne va pas être fainéant, on va écrire un indice en entier Et donc là, on, va, donc on récupère pour chaque élément Son indice, sa valeur Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher l'indice On va mettre deux petits points pour mettre ce qu'il y a dedans Et là, on va faire un petit retour à la ligne Pour, pour s'y retrouver on sauvegarde ça, on regarde ce que ça donne donc voilà donc là on a le dump euh, voilà, pour euh, voir comment c'est à hein, l'intérieur de notre tableau et là ici quand on fait notre parcours donc on a bien euh, donc NB on prend le premier élément on prend son indice donc, qui est 0, on le place dans la valeur indice, on prend sa valeur qui est 12 on la place dans une valeur et on fait l'affichage donc 0, 12, on va à la ligne, on considère l'élément suivant, 1, l'indice 1, et la valeur 14. Et on boucle ainsi, donc ça nous permet de, de parcourir tout ce tableau. Euh, bah écoutez, arrivé à ce stade, on a fait le tour, donc on a regardé comment manipuler un tableau, faire toutes les opérations qui sont possibles de faire sur un tableau. Donc sur ce, bah, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt. Au revoir.